L'huile de théier est une huile naturelle où mille et une vertu. Si celle-ci fait office d'antiseptique, ce n'est pas un hasard. En effet, l'huile de théier est capable de guérir un nombre important d'infections, en particulier les infections cutanées, ou encore les problèmes buccodentaires. Les propriétés thérapeutiques de l'huile de théier sont nombreuses. Mais celles que l'on retient le plus sont celles liées à la santé. Découvrez tous les types d'infections que l'huile de théier combat ou soulage. 1. Les infections et coupures. Les infections cutanées sont parfois à l'origine de plaques rouges douloureuses sur notre corps. Grâce à ses propriétés antibactériennes et antifongiques, l'huile de théier traite efficacement les infections et les coupures et les fait même disparaître. Pour soigner votre plaie, il vous suffit de la nettoyer avec un peu d'eau, environ une cuillère à soupe, mélangée à de l'huile essentielle de théier, environ 6 gouttes. 2. L'acné. L'huile de théier permet également de traiter efficacement l'acné, toujours grâce à ses propriétés antiseptiques et antimicrobiennes. D'ailleurs, de récentes recherches ont démontré que cette huile pouvait non seulement empêcher la prolifération des microbes et des infections de la peau telles que l'acné, mais également la prolifération des tumeurs de la peau. Pour vous débarrasser de vos boutons d'acné, il vous suffit de mélanger quelques gouttes d'huile essentielle de théier, environ 5, avec 2 cuillères à soupe de miel. Appliquez le fameux mélange sur vos boutons d'acné avant de vous endormir. Continuez à appliquer le mélange tous les jours jusqu'à ce que votre acné disparaisse. 3. Eczéma et psoriasis. Bien que l'eczéma et le psoriasis soient des affections de la peau différentes, leur symptôme commun est une douloureuse sécheresse de la peau, souvent accompagnée de violentes démangeaisons. L'huile de théier apaisera à coup sur vos démangeaisons et adoucira vos plaques sèches. Il suffit de mélanger quelques gouttes de cette huile avec un peu d'huile d'olive, un cuillère à soupe, et d'appliquer le mélange plusieurs fois par jour à l'aide d'un coton. 4. La gingivite. L'inflammation de la gencive, également appelée gingivite, est souvent provoquée par la présence de la plaque dentaire. Si certaines d'entre elles peuvent être éliminées par un simple brossage de dents régulier, d'autres en revanche ont plus de mal à partir et sont surtout, plus douloureuses. Grâce à ses propriétés fongicides et anti-inflammatoires, l'huile de théier soulage votre inflammation gingivale et diminue également l'accumulation de la plaque dentaire. Elle vient à bout des bactéries présentes dans votre bouche et renforce même votre gencive. 5. Les cheveux ou le cuir chevelu L'huile essentielle de théier assainit le cuir chevelu et régule la production de sébum. Elle permet également de lutter contre les pellicules en plus de limiter la chute des cheveux. Il suffit d'ajouter quelques gouttes de cette huile à son shampoing habituel, une vingtaine de gouttes environ pour 100 ml de shampoing, ou de l'utiliser en application locale, lors d'un massage crânien, mélangé à une huile végétale, huile de jojoba ou huile de coco par exemple.